Ça y est on est parti. C'est parti Toi t'es l'équipe rouge. C'est ça, ouais, les 2 km et demi. 3 1 km et demi. 3, 3, Ah, chier. Ça doit être super l'été. Le chien qui aboie. La caravane qui passe. Taisez-vous, je filme, là. Non, mais c'est des idées, hein. Non, mais c'est rien, là, c'est pas mal. Oh, c'est génial. Tu vas t'élever comme une petite fumée hein. bon, Vous vous dépêchez, on est à 30 secondes. Marie, tu peux porter mon kit Ça, c'est important. On aurait dû amener une petite bouteille quand même. <rire> bon, de toute façon, elle est chaude. Elle est chaude. Tout fout le camp. Ouais, je pense qu'à la descente, ça, c'est un casse-gueule. Non j'en ai déjà un de hein. ouais, <rire> casse. Ah bah ben j'ai... Ouais c'est celui voilà. que t'avais piqué. Ah alors le Attention ben le voilà. Je vais le faire là, je suis pris en... Ah non ça y est je l'ai... Je l'ai Je On l'aime bien au village lui. C'est du ah, monde, magnifique complètement magnifique oh, je sais pas ah, qu à quel temps C'est mieux qu'avant hier soir les pâtés hein <rire> Ah ouais, c'est bon. En fait, en direct. Ouais, ouais, ouais, direct. Bah ouais. Ah la vache